Bonjour à toi, bonjour à tous, très chers petits oiseaux de mon cœur, petits oiseaux sacrés de l'amour éternel. <rire> Bienvenue pour ce deuxième épisode de mon partage. Donc, Nous en étions à l'étape de la double pyramide. Une double pyramide qui a une base commune carrée. J'ajoute que la distance qui est la hauteur d'une pyramide est la même. Que la distance entre deux étincelles qui forment ce carré de quatre étincelles plus une liaison électromagnétique puissante créée par la présence de ces quatre éléments tels qu'ils sont et en fonction de ce qu'ils sont. Je ne vais pas m'étendre sur trop de détails pour faciliter la transmission de l'essentiel on reviendra de toute façon, je pense, dans cette transmission orale, sur ces quatre premiers éléments, sur les cinq premiers éléments, sur cette étoile qui est en construction ici, dont je vais t'expliquer la suite maintenant. Donc, Pour tous ceux qui veulent les détails, c'est très simple. Sous cette vidéo, tu as un plus ou un descriptif, tu cliques dessus et tu as des détails. Tu as en particulier donc l'adresse de mon blog, une adresse active. Il te suffit de cliquer dessus pour arriver directement sur mon blog. Là, sur la page « L'alignement », tu vas trouver donc, le journal de notre première mère, qui est aussi directement lié à la Jérusalem céleste. Et voilà, si tu veux des détails, la base de tout ce que je partage ici, tu vas la trouver là, librement et dans sa totalité. Ça couvre plus de 15 ans de son existence, ça passe par son ascension et encore plusieurs années après. Et pour le reste, eh bien ici, je transmets euh, au travers de ces chaînes maintenant, petit à petit, euh, la quintessence de tout ça et de ce que ça continue de me de m'apporter comme connaissance que je te transmets avec joie donc cette double pyramide qui comme tu le vois est faite d'une manière extrêmement précise avec une norme qui lui appartient et qui se reportent hmm l étape en étape la même mesure, même norme, même mesure ici, lorsque on arrive à l'étape de cette double pyramide comprend que à l'origine de ces deux pyramides il y avait ce cinquième élément électromagnétique très puissant qui existe et qui est fait du champ électromagnétique des quatre premiers éléments ensemble dans leur conjonction donc chacune des pyramides crée un élément de plus celui qui est au sommet un sixième et un septième élément et ces deux éléments-là ces deux pyramides du fait d'être une pyramide, crée un nouveau champ électromagnétique à l'intérieur de chacune d'elles. Ce champ électromagnétique est relié au cinquième élément, d'accord, au cube à la base centrale à ces deux pyramides. Donc ici on se retrouve avec trois champs électromagnétiques, c'était là que j'en étais arrivée. Donc il y en a un qui est polarisé, Pair, on va dire énergie père, un autre qui est polarisé énergie mère, et puis il y a le cinquième élément qui est l'énergie centrale, qu'on peut appeler l'énergie cristique. On peut l'appeler autrement. C'est question de se comprendre, c'est tout. Alors, à partir de ce moment-là, il se passe une chose très très très importante c'est une étape euh, voilà <rire> tu, tu la qualifieras comme tu voudras ou pas Eh bien ce carré s'élève en un cube et lorsqu'il a atteint sa taille de cube lorsque donc euh, l'élévation complète a eu lieu et eh bien apparaît quatre autres pyramides. On arrive donc ici à une forme qui est de six pyramides qui ont comme centre commun un cube. Tout ça, ce sont des formes énergétiques, mais ce sont les formes énergétiques du plan de l'éternité, celles qui sont constantes depuis l'origine et qui... Comme potentialité, en tout cas, je n'ai pas réponse à tout. Je te transmets là où j'en suis, d'après ma compréhension. Il reste encore beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Et j'espère énormément de tous les autres voyants, tous les autres explorateurs voyants, afin que nous puissions ensemble rétablir euh, ce puzzle. Puisque nous avons chacun une partie, nous avons chacun accès à une partie du grand tout. Plus nous serons nombreux à avoir des informations personnelles, directes, à associer les unes aux autres, à, à... Mmh, tu vois, partager. Et je pense plus on s'approchera de quelque chose qui pourra parler à chacun parce que c'est ça aussi qui compte c'est justement cette transmission ce, ce, le fait d'être compris que chacun comprenne puisse comprendre donc on arrive à cette étape remarquable qui est une étoile à six branches ça ne s'arrête pas là d'autres expériences d'autres informations me sont parvenues qui me permettent de te dire que cet état va subir une première poussée, c'est-à-dire que la première échelle, d'accord. Je vais t'expliquer de quoi je parle ici une arête de cube ou une arête du carré, peu importe, d'accord. C'est toujours la même, elle fait une taille, c'est une unité. Non, je fais pas le chiffre 666 6, 6, là, pas du tout, d'accord. Il faut décrocher tout ça, ok. Écoutez et regardez avec ton cœur. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude de me regarder non plus et, et je parle spontanément. Et je ne vais pas commencer à me tracasser avec ces choses-là, d'accord Donc. Alors je vais éviter de me regarder, tout simplement. Pour avoir, éviter ce type d'interruption. Ce sera une il n'y en aura pas d'autres. Merci de ta bienveillance et pour ta compréhension. Parce que j'ai eu une remarque là-dessus, Ah Bon donc l'arête qui est une unité lorsque euh, le, la, double pyramide, la double pyramide devient un cube et donc de ce même fait presque immédiatement une étoile à six branches et eh bien chaque tu vois chaque pyramide a la même unité de taille tu vois on a donc trois unités on a le cube au centre ok une pyramide qui fait cette même dimension, tu vois, et une autre pyramide. La poussée dont je te parle, c'est que ça fait encore une taille comme ça, et puis une deuxième fois encore. Au final, et là, ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête pour ce qui est de cette étoile. Elle arrive à son stade complet, donc, avec ce cube central qui est l'unité de base par rapport au Pyramides qui elles se sont allongées de une fois, deux fois, mais en fait elles font donc trois unités chacune. Et quand tu prends l'ensemble de l'étoile, donc trois unités pour la longueur d'une pointe ou d'une pyramide, à partir de ce moment-là, j'appelle plutôt ça des pointes, comme tu veux, plus une unité du cube central, plus 3 unités de longueur encore pour une autre pointe. On a une pointe donc qui vient comme ceci, si on veut simplifier les choses, parce qu'on peut le regarder dans n'importe quel sens. Donc si on veut, on a une double pointe centrale et puis on en a deux autres, d'accord Comme ça, voilà. Perpendiculairement. C'est important ce sera important pour la suite de comprendre cet axe permère central qu'on avait déjà lors de l'étape de la double pyramide, avant qu'elle ne devienne une étoile à six branches. Et on retrouve donc ces deux doubles axes qui forment deux autres doubles pyramides. d'accord Et du coup, ici, non plus avec un carré central, mais avec un cube central. Et la longueur ça marche par unité de cette étoile et de 7 c'est l'unité de longueur d'une étoile éternelle je ne vais pas faire trop long je vais simplement euh, clore ce deuxième épisode en te disant ceci que une première étoile a permis à une autre étoile d'apparaître son inverse, son opposé parfait, donc elle-même aussi. C'est la même âme. Et puis, cette même étincelle de départ... Puisque, je reviens au premier épisode, au tout commencement, à la première étincelle, cette seule étincelle, une fois qu'elle s'exprime, va d'étape en étape devenir une étoile, mais donc un ensemble d'étincelles, plus de l'électromagnétisme, etc. Je, viendrai, je reviendrai pour les détails après. Hein, pour tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Donc, sache que un corps physique charnel se trouve à l'intérieur c'est-à-dire de son étoile personnelle. Et que le centre parfait de cette étoile éternelle dans laquelle le corps se trouve, et c'est pareil pour toutes les espèces vivantes, le centre parfait de cette étoile à six branches qui est un cube, et bien, c'est notre ventre qui se trouve être à cet endroit-là. Ensuite, je te dirai que nous sommes tous connectés de, sur ce plan éternel. Je sais que ce n'est pas très facile à comprendre, mais peut-être d'épisode en épisode, y parviendrons nous plus facilement, avec plus d'informations. Je vais les transmettre. Donc, si tu veux... Pour être plus clair, mon corps et ton corps, je vais parler du mien, il se trouve dans une étoile. Voilà. Il y a une pyramide, une pointe voilà, qui monte vers la tête. Il y a une autre pointe qui descend vers le bas. Il y a une pointe qui va vers l'avant, une autre vers l'arrière, une vers la gauche et une vers la droite. Ce sont donc des pointes. ok. Et à l'extrémité de cette pointe et de chacune des pointes s'exprime le début d'une pointe qui est son parfaite inverse et c'est une partie des six autres pointes d'un autre être et nous sommes ainsi chacun connectés les uns aux autres directement sur le plan de l'éternité il y a des êtres, ainsi que l'on appelle donc les âmes sœurs. Il y en a quatre immédiatement, mais entre chacune d'elles, il y en a quatre autres. Donc en fait, tu as huit âmes sœurs sur ce plan horizontal, huit âmes sœurs immédiates. Chacun, en principe, nous devrions l'avoir. Et donc il y a eu, de la même manière, et c'est là-dessus qu'on va se quitter jusqu'au prochain épisode, la première étincelle, donne une étoile complète. De la même manière, c'est aussi le schéma de l'étoile galactique de laquelle nous venons. Elle est aussi à l'origine de l'ensemble de toutes ces âmes, mais jusqu'à un nombre fini. C'est une mathématique sacrée, si tu veux, divine, celle de la création. Une étincelle va pouvoir devenir une étoile et cette étoile va être le ferment d'un certain nombre d'âmes. Et la première va donner lieu à d'autres. Et ça va grandir autour d'elle, autour d'elle, autour d'elle. C'est comme ça. Comme l'image d'un mouvement sur la surface de l'eau. Tu donnes un petit mouvement au centre et puis il y a un cercle qui s'étend comme ça, tout autour, tout autour. Jusqu'à un certain point. Voilà. Je te quitte là-dessus, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te souhaite et je souhaite à chacun le meilleur. Je te dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Il y a encore beaucoup.